On va bientôt commencer. Et on va déjà dans la salle, il y a déjà du monde. Après, les avatars vont arriver, évidemment. Toujours un petit peu la limite. Oui, c'est bon. Bonsoir, Serana. Donc, on a Anneli qui continue de faire l'accueil. Bonsoir, Li. Voilà. Ah, il y a un étudiant allemand voilà, de Rémi. Bonsoir, Li. Professeur Anne von Rein, Düsseldorf. Welcome. Voilà, il y a Florence Canarelli qui est là voilà Adway, OK qui yes de la Planète. voilà coucou après, Raven. de personnes euh, qui sont yes. venues, euh good exprès. conference oui. ah il y a Lee Olsen Alors Li Olsen c'est un collectionneur oui. américain de d'art virtuel récemment aussi, la oh. télévision. c'est dirigé tout droit sur l'escalier Matoki et après on va couper la voice. On peut y aller. Euh, euh, je vais laisser Eric Léon présenter euh, Vincent Giovannoni. Mais donc je vais d'abord vous présenter Eric Léon, qui est le directeur donc, de l'artistique, le directeur artistique de l'artistique, dans le lieu où on est, qui est un lieu réel à Nice. Et la conférence devait avoir lieu à Nice. Et euh, finalement, elle a lieu dans Second Life, dans la copie de l'artistique. Donc c'est lui qui va vous présenter Vincent Giovannoni. Et je vais éteindre les lumières pour que ce ah soit bien, plus beau. Euh, merci Patrick. Tu tires l'écran Ah oui, mince, pardon, il oui, faut que je tire juste les diapos de Eric. Voilà, donc Vincent Giovannoni devait clôturer euh, l'exposition dont il a été le commissaire, « Les années joyeuses » qui se déroulait au musée Masséna, dans laquelle Patrick a, a œuvré avec une œuvre de 70 mètres carrés. Et malheureusement, et la fin de l'exposition et cette euh, conférence ne peuvent pas avoir lieu comme prévu aujourd'hui dans la réalité. Merci à Patrick de nous inviter ici. C'est vrai qu'on a commencé à modéliser l'artistique parce qu'on a un projet avec lui d'exposition de, dans 14 jours qui sera aussi présenté euh, ici et qui est en, actuellement en, en montage. Voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse maintenant avec Vincent et son aperçu de l'école de Nice. Bonne soirée. Le conférencier de ce soir, vous allez voir que ça peut être dangereux le, le travail des commissaires pas de surtout quand on approche les Mickey. Ah. Voilà. C'est donc cette exposition qui est terminée. Je laisse donc la parole maintenant à Vincent. Voilà. Et donc Vincent pourra me dire quand il veut changer les diapos et je le ferai moi-même voilà, quand, il, quand il veut changer les diapositives. D'accord, merci Patrick. Donc, écoutez, merci, euh, merci d'être aussi nombreux ici ce soir, euh, très sincèrement. C'est euh, plein de petits noms qui bougent au sud de c'est presque aussi intimidant de vous voir en, en réel. Et puis, j'ai entre des. Donc, je me présente. Euh, je m'appelle Vincent Giovannoni. Je suis originellement ethnologue. Ethnologue, c'est-à-dire avec un doctorat en ethnologie. Je suis actuellement conservateur au Mucem. Le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est un musée national implanté à Marseille. J'insiste un peu pour les. les, les... Les amis qui sont là ce soir et qui viennent de, de l'étranger. D'ailleurs, rassurez-vous, hein, dès que je serai un peu dans le corps du, du texte, <coughs> Patrick vous mettra également dans le chat Traduction en anglais qu'on a, qu a préparé. Hum, donc pour ma part, je suis un Marseillais, un vrai Marseillais, c'est-à-dire un Marseillais à Paris, tout comme Jean Ferreiro, dont nous avons parlé ce soir, est un vrai soir né à Antibas. Alors, euh, l'expo dont on parle et qui, qui est à l'origine de, de toute cette histoire, euh, l'idée en est venue en 2018. La ville de Nice m'a contacté pour proposer une exposition sur Jean Ferrero, lequel euh, a fait une, une importante donation d'une partie de sa collection en 2012-2013 euh, et s'apprête, s'apprêtait à faire une nouvelle donation. Je reviendrai sur toute cette histoire-là tout doucement, tout au fil de l'exposé. Ne vous inquiétez pas. Donc, l'exposition a été présentée à partir du 6 juin. Elle devait se tenir théoriquement jusqu'à demain soir, mais confinement oblige. Elle a été démontée par les gros bras de clients que vous avez pu dépasser de ce Donc, euh, Jean Ferrero, dont on parle, c'est un monsieur qui est toujours vivant, bien vivant, il a 89 ans, il est né le 1er mars 1931, on peut mettre, Patrick, hein, la première traduction pour ceux qui... On euh... en 1931, c'est-à-dire entre les deux grandes guerres mondiales, quatre ans seulement après euh, la Grande Dépression de 1929. C'est un personnage euh, hors du commun, mais très, très, très hors du commun. Euh, nous tous ici, euh, galéristes, intéressés par l'art, euh, artistes. Euh, on est souvent beaucoup plus dans les clous que quelqu'un comme ce monsieur qui a 89 ans, le croise dans la rue. La papy, il a une casquette, mais euh, il est plus très grand euh, physiquement. Et c'est un gars euh, qui a une histoire absolument incroyable derrière lui. Donc, euh, on va dire en 2018 Il faut préparer une expo euh, sur lui. Euh, je commence par prendre contact, je vais le voir. Et le découvre une, une collection absolument phénoménale euh, dans, dans laquelle il a, il a tout. Euh, tout à l'heure Eric vous a présenté des Mickey. Il a des, des collections qui pourraient être aussi bien euh, au musée de Clébranly euh, qu'à qu Beaubourg, des collections d'hommes de pièces qui pourraient être au MoMA, au Met, et en même temps, je vous dis, des, des, des panneaux publicitaires, euh, des Mickey en peluche. Tout, absolument tout, au même niveau. Évidemment, quand on arrive et qu'on est, comme moi, conservateur du musée, euh, curateur, c'est un peu euh, charmant désespérant, avec une grosse prise de risque. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire euh, face à, à ces... Imprimés, on se dit, c'est pas une collection, c'est un merdier total, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Et donc, j'étais au début très, très angoissé. Donc, euh, Patrick va vous voir pour pouvoir vous mettre le, le premier slide. Je ne le vois pas encore. Là, je ne sais pas si, comment je fais pour arriver à voir le slide. Je vais arriver à me retourner un petit peu. Je vais dans 30 petites secondes voir si c'est le bon slide. Ici, voilà. Donc, Au début, très angoissé. Euh, je, je fais appel à mes, ma vie passée d'ethnologue. So, I try to keep calm. you the minute ce n'est pas seulement parce que la méthode est toujours bonne, parce qu'elle était salvatrice psychologiquement. Euh, l'ethnologie, là aussi, pour Patrick, pour mettre des petites définitions que, que j'avais installées au début, euh, en anglais, euh, qu'est-ce que c'est que l'ethnologie Tout le monde n'est pas censé euh, savoir ce que c'est que l'ethnologie. Donc l'ethnologie, très simple, c'est une technique de déchiffrage des civilisations. Grille de lecture qui ambitionne de comprendre comment fonctionne l'humanité. C'est l'ethnologie dans, euh, dans, dans sa noblesse. De manière plus technique, plus pragmatique, euh, l'ethnologie, techniquement, là, sa manière de faire, c'est de transformer un système complexe peu connu en un système complexe mieux connu. En anglais, to transform. Little non complex system into a better non complex system. En retournant la méthode, non seulement je me calmais, je prenais les choses avec sérénité et j'allais pouvoir envisager de transformer ce système très complexe et peu connu en un système complexe et mieux connu. Euh, donc avant d'être conservateur, je vous ai dit, je suis ethnologue et en tant qu'ethnologue, je me définis comme empiriste c'est-à-dire qu'on ne développe aucune théorie et que je crois fermement que le réel singulier euh, par nature. En ce sens, pour savoir quoi et comment faire, euh, la façon dont j'ai procédé, c'est que j'ai écouté Jean, ce vieux monsieur, euh, qui à l'époque n'avait que 87 ans, très patiemment, pour déménager et comprendre la cohérence de son parcours, dans l'objectif d'arriver à proposer aux visiteurs il finit à un parcours muséal qui soit facile à comprendre, accessible. Euh, assez rapidement, en discutant avec lui pour qu'il m'explique le, le fonctionnement de, de sa collection, euh, j'ai réalisé que Jean était ce que nous les ethnologues appelons un informateur privilégié, en anglais « privilege informant ». Donc l'informateur privilégie une communauté, la communauté des artistes avec lesquels il avait eu à travailler tout au long de sa vie. Et donc j'ai travaillé avec lui comme ethnologue en l'utilisant entre guillemets et avec tout le respect, euh, très sincèrement, d'accord très sincèrement. Euh, donc j'ai travaillé avec lui en tant qu'informateur privilégié au sein de la communauté des artistes avec laquelle il avait eu à travailler toute sa vie. Les artistes qui ont fait euh, l'école de Nice, les nouveaux réalistes, une partie du Fluxus, mais aussi bien d'autres. Euh, on va y revenir. L'idée, euh, une fois que j'avais cette méthode-là, c'était de, de penser à une exposition dont le fil rouge, The Red Thread, euh, serait Jean, Jean Ferrero. Euh, pour arriver à, à retracer, reconstruire euh, cette euh, histoire de l'art à Nice, vue par un ethnologue. Il ne s'agit pas d'une histoire de l'art euh, supplombante ou très intellectualisée. Il s'agit de trouver son chemin. Un peu comme on le fait quand on est en forêt, qu'on est perdu, qu'il n'y a pas de chemin, on trouver et on avance le chemin en se laissant guider par un, un pilote, ce que font les grands marins qui ont eu à euh, découvrir de nouvelles voies. On y va avec un pilote qui connaît. Alors ce pilote, euh, là pour Patrick, si on peut passer à la slide suivante. Euh, okay. J'attends la, la slide suivante. Voilà, voilà où on voit euh, Jean Ferrero, euh, photographe. Donc, pour, pour comprendre que Jean euh, a commencé sa vie comme euh, euh, photographe. Euh, tout jeune, il l'explique lui-même. Il est né, en, je vous l'ai dit, en 1931, quatre ans après la Grande Dépression, on sort du Première Guerre mondiale. Euh, il en prend dans sa jeunesse une deuxième, 39-45. En 45, il est tout petit. Il ah, euh, y a Kira qui vient nous voir de plus près. Sympathique, elle s'intéresse beaucoup à Jean et à son gros appareil. Euh, Jean, euh, originellement, est petit, pas très costaud, pauvre, et euh, pour tout le monde pour, euh, pour que ça marche un petit peu euh, socialement et surtout avec les filles qui dit qu'il faut faire du sport. Il se met à faire du sport. La, la salle de sport la moins chère de, de la ville à l'époque c'est la salle de, de sport de la police municipale dans laquelle s'entraînent des gens qui deviendront connus qui sont Yves Klein et euh, Armand Fernandez qui par la suite deviendra Armand, euh, l'artiste célèbre. Donc, Yves Klein, Armand Fernandez, s'entraîne aux arts martiaux euh, dans le club de sport de la police municipale à Nice. Vous voyez, c'est très très petit. Et Jean lui vient euh, principalement pour faire de l'altérophilie de la musculation. Il vient assez costaud, mais aussi il faut qu'il vive. Et il devient photographe. Euh, on va passer à la slide suivante personne j'ai pris quand même pas mal de temps euh, donc maintenant c'est Eric qui s'occupe du slide suivant je crois euh, vous voyez que le, le, à, à ces slides là vous voyez que l'effort de Jean parti de, de tout malingre on le voit sur la gauche euh, à l'époque euh, il a à peu près 21 ans, il commence déjà à être assez costaud pour quelqu'un de tout malingre euh, en 54 il a 23 ans 2 ans sont passés, et là il est carrément très, très costaud on aime, on n'aime pas mais il est balèze ça marche euh, pour lui évidemment euh, physiquement lui, etc. il prend une certaine assurance de, de petit, maigre et pauvre, euh, il peut prendre une place dans la société et devenir euh, notamment euh, photostoppeur en arrêtant dans les gens dans la rue vous savez photostoppeur c'est un métier qui a disparu il consistait à arrêter notamment les couples dans la maison vous êtes très beau aujourd'hui je vous fais une photo on les prenait en photo on était à l'époque de l'argentique on leur donnait un numéro, alors vous repasserez en fin de journée à telle adresse et vous pourrez acheter la photo si elle vous plaît. Il prend cette assurance-là, il fait des photos, beaucoup de photos, il se fait jeter, ça marche, ça ne marche pas. Il apprend lui aussi de manière très très très empirique, jusqu'au moment où euh, photographe autodidacte, ses photos sont remarquées, et des revues assez prestigieuses, lui proposent d'intervenir pour aller faire des photos d'artistes, d'artistes célèbres, on parle de. Euh, on avait un sud par la suite de Picasso, de Chagall, euh, tous les plus grands artistes de, euh, de son temps. Il travaille pour la revue 20e, il va ainsi devenir ami avec des gens comme euh, d'abord les rencontrer, puis devenir ami avec Miro, avec Lucio Pantana, avec tous ces gens-là. Et ce qui fait que ça, ça marche bien, c'est qu'il a appris son métier en tant que. Euh, Autodidacte et donc il est à la fois pas formaté par, par une culture, une idée de ce que veut être une image, mais également quand il rencontre ces grands artistes, il a pris une assurance physique, euh, il a déjà beaucoup expérimenté, beaucoup travaillé, et euh, il a un rapport très simple, très direct avec ces artistes importants, euh, dont vous imaginez la vie à l'époque des euh, gens très renommés, ils, sont, ils finissent par être un peu coupés du. De la vie réelle, de ce qui était le, le, leur enfance. Et quand ils voient Jean, euh, qui lui est assez euh, physique, naturel, euh, bosse un peu des quartiers de Nice, et raconte-nous des trucs, comment ça se passe, machin. Euh, puis, ils sont sur des rapports assez simples et pas sur des rapports de séduction, comme on en voit souvent, euh, séduction, jalousie entre artistes ou euh, artistes galéristes, artistes et marchands. Les rapports sont simples et directs. Et ça marche du coup très bien pour, euh, entre lui et les artistes. Euh, rapidement aussi, euh, en plus de, de, de faire ces photos-là, euh, il, euh, il commence à acheter quelques œuvres auprès de ses artistes, puis dès qu'il en a trop, comme tout le monde, il devient collectionneur sans, sans connaître le mot de collectionneur, il achète parce que ça lui plaît. Euh, et puis il y a d'autres personnes qui disent « mais c'est bien ça, ça m'intéresse ». Il commence à vendre, il achète, il vend, il devient marchand. Euh, le, comme euh, euh, comme, comme le, le personnage de Bolière, il devient marchand malgré lui, sans le savoir. Et puis il a toute une pratique qui s'installe, il s'aperçoit que quand même acheter à un certain prix, vendre à un certain prix, ça dégage une marge commerciale, financière plus importante que celle de faire des petites photos. Alors écoute, il continue de faire des photos, il devient marchand. Et il devient galériste. En étant euh, galériste et euh, marchand attitré de, de certains artistes, aussi euh, parce qu'il a ce contact, très vite il devient leur, leur confident et euh, il apprend tout, euh, de, il connaît tout au final de leur rapport à l'argent, euh, l'organisation des vernissages, de, euh, qui aime voir euh, qui a ses vernissages, euh, qui. Euh, je ne souhaite pas avoir rêvé, machin. Qui voudrait euh, qu'il y ait des filles comme ça. Hein euh, euh, J'ai reçu aussi du pognon là ici, mais surtout, tu ne diras pas à ma femme parce que peuvent encore tout alors que j'aimerais bien faire un cadeau. Voilà. Et, et ça lui donne aussi une, une prise sur les gens, pas une prise méchante, mais euh, dans le de l'autre côté du miroir, pas seulement sur la partie création artistique, inscription de l'artiste dans l'histoire de l'art, et euh, sur... Euh, Qu'est-ce qu'on fait Comment on transforme son tableau en, en grosse bagnole, en piscine, en maison plus grande que machin euh, Comment ça permet d'inviter euh, le responsable conservateur de tel grand musée américain, puis de faire une expo là-bas, euh, dans un musée Ah bon, tu n'as pas exposé là Moi, oui, déjà, où j'ai un projet. Il voit cette compétition très humaine entre entre les gens, et qui pour lui ne, ne rabaisse pas le... Euh, l'artiste le rend individu lambda, mais qui ramène de la chair. Euh, il, ne, il ne considère pas les artistes seulement comme des artistes, mais aussi comme des, comme des humains. Vous voyez, souvent, quand on parle d'art contemporain, on oublie de penser qu'un artiste contemporain, c'est un contemporain. Bien sûr, c'est un artiste, mais c'est aussi un contemporain, et que le contemporain, s'il veut euh, qu'il nous parle, si on veut, nous, le comprendre, a euh, assister sur... quelqu'un qui est éloigné, qui a discours un discours d'un autre temps, un discours intemporel. Euh, c'est quelqu'un qui nous parle aujourd'hui, maintenant. Il y a des artistes comme Paulie, qui ont pu marquer leur temps, qui ont pu même avoir une certaine cote dans le marché, une cote disparaît. C'est un peu une affaire de marchand, mais c'est aussi beaucoup affaire de ce que euh, le travail de tel artiste nous dit ou nous dit pas. Alors, euh, je vais avancer un tout petit peu. Euh, voilà. euh, pour vous dire que, travaillant avec Jean, euh, euh, je comprends vite bien sûr que ce qu'il me raconte, c'est son point de vue à lui, Ça n'est pas une vérité absolue sur l'histoire de l'art, euh, c'est le point de vue de Jean, et donc il faut que je, dans la méthode ethnographique, je le contextualise, c'est une chose très importante. Alors Pour contextualiser, je vais vous de m'accompagner, on va faire un. Je vous propose un voyage dans, dans le, le temps, temps via planète Nice. Enfin, pour paraphraser le... euh, la phrase de début de la au tube de Ayan je vous propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Là, ça, ce sera via planète Nice. Donc, on passe à la slide suivante. Ici, voilà. Euh, donc, je sais séduis ces époques. En 1950, Jean a 20 ans. Il faut imaginer la France, l'Europe des années 50. On est sorti de la guerre, la guerre s'est terminée en théoriquement en, en, en 44-45. En Cinq ans après nous, on est dans la misère, on n'a rien. Avoir l'eau chaude au robinet, c'est un luxe. Ouais, ils sont sur les paliers, on, on vit mal, euh, surtout dans la famille de Jean, qui euh, au départ euh, sont des immigrés italiens, qui n'ont pas grand-chose, qui se débrouillent, qui... Ça marche bien, mais pas à que ça. Alors que de l'autre côté, des États-Unis, on voit, vous voyez, Jane Kelly danser dans des décors incroyables. La musique est enflammée. C'est l'époque de Berry. Ça fait évidemment très, très, très envie. On passe à la salle suivante. En, en même temps, en France, vous voyez, quand d'un côté, on a euh, euh, Jane Kelly, nous, on a euh, les frères Jacques. Les frères Jacques, vu depuis la France, bien seulement la France, c'est pas mal et on voit bien qu'ils les en même temps, on voyez Kelly d'un côté et les frères Jacques de l'autre. Euh, C'est un peu plus Pepsi, euh, James Kelly, que, que les frères Jacques. Celle suivante, les Américains, aussi, euh, ont de l'avance après cette guerre. donc euh, ouais, donc, les, les Votie du Bounty, avec euh, Marlon Brando et la très belle euh, Tarita Terry Paria. qui ils se retrouvent sur le tournage. Là, évidemment, quand on est euh, dans cette histoire franchouillarde en France, on est encore à l'époque du... du béret, du camembert, du saucisson, du rouge sur le comptoir. Et du euh... côté, waouh, les Américains, ils ont Marlon Brando. Oh wow, ça nous fait vraiment, vraiment rêver. Bon, on passe à la stade suivante. Pour la musique, pareil, vous avez envoyé les... quelques années après les Frères Jacques. Euh... Les Américains, ils ont Andy Warhol et The the Underground, par exemple, avec la factory et tout ce qui ira avec. On passe à la slide suivante. voyez, là, c'est Andy Warhol 66. On passe sur le slide suivant. Mm. Okay. Nous, dans les mêmes époques, on a Claude François et The Californians, qui est un groupe franco-français voilà, au golf Drou, avec 1m80 sous plafond pour la scène. Voilà. De, de monde. Euh, donc, on sort de, de, de... On est encore dans cette musée, dans cette musée artistique. Et de l'autre côté, il y a cette puissance de feu incroyable euh, des États-Unis. Slide suivante. Slide suivante. Voilà. Voyez-nous, la France des années 60, on en est encore là. Euh, avec la 404 et la caravane. Et il euh, y a un moment où toute la, la jeunesse qui est celle de... Jean dont je parlais tout à l'heure, euh, un Jean a déjà une, une trentaine d'années, euh, ses amis euh, dans les salles de sport ont à, pr ont à peu près euh, le même âge. On va les voir sur le slide suivante et eux développer une énergie, mais une énergie qui n'est pas que celle de la jeunesse, qui est aussi une énergie qui a envie de, de sortir. Slide suivant, c'est te plaît. Eric Non, j'essaye. Je ne sais pas qui s'occupe des slides. Non, est je je, je n'ai pas la voilà. main là-dessus. Voilà. Donc, on est dans toute cette, cette énergie, cette vigueur-là. Vous voyez, d'un côté, il y a euh, ces petites histoires de, de 404 et de Caravane, les Ferjac, euh, les débuts de Claude François, et puis euh, mais les artistes, les gens qui vont devenir artistes de renommée mondiale, comme Klein. Qui fait du judo, vous, vous savez sans doute que Klein a longtemps rêvé d'être euh, plus que d'être artiste, hein, d'être euh, un professeur de judo, d'installer du judo en France. C'est quelqu'un qui développe une énergie incroyable. Je le vois ici euh, réaliser un peinture au feu, un fire painting pour les, pour les Anglais. Et, euh, donc, on, on, on a, vous voyez, cette époque où on est sorti de la guerre, on n'a pas encore trop d'argent, on n'a quasiment rien. Et euh, on a envie de plein d'autres choses. On voit qu'il y a un monde ailleurs et on est bouillant d'énergie, euh, comme le jeune Yves. On va passer toujours à la slide suivante, euh, qui va permettre de, de, de raconter un petit peu d'autres choses aussi. Euh, la vie artistique en France, au, au, dans ces années qui, qui suivent de, de peu la guerre, à hein, 15, 15 ans, il euh, y a pour faire simple euh, deux manières de voir les choses de, de, de rapports euh, des artistes au monde. D'un côté, à Paris, une ville parisienne qui est euh, euh, assez euh, euh, nocturne, vous voyez, là, les, les cabarets Rive Gauche, euh, euh, Barbara, Lécluse, et ainsi de suite, on est dans, un, dans une ville qui vit la nuit principalement, alors qu'à Nice, sur la French Riviera euh, les Russes, bien sûr, mais aussi les Anglais, puis les Américains. Très vite, il y a cet aéroport qui relie directement Nice aux États-Unis. Euh, on parlait notamment les films de Jane Kelly. On comprend euh, que si on veut, on n'est pas loin d'être de... à Los Angeles, d'être à San Francisco, d'être à Hollywood. Et euh, on, vit, on vit un peu la Bible, peu, euh, à Nice, on est dans un rapport au corps important. Je vous ai parlé tout à l'heure de Armand. Armand, euh, on s'était euh, présenté dans l'expo, pratiquait le Kung Fu à très très bon niveau. Quand il, il a pratiqué en France, il l'a pratiqué aux États-Unis. Quand il vivait à New York et qu'il revenait passer euh, des périodes en France, il faisait venir euh, son professeur de Kung Fu. Et Euglin, qu'on a vu tout à l'heure en train de faire du judo. Ferrero, qui fait de l'altérophilie. J'ai oublié de vous dire que Ferrero a été frappé par l'altérophilie. Il a 141 kilos, ce qui, à l'époque, était phénoménal. Et euh, on, on est fier de son corps, on se montre, euh, on est costaud, vous voyez, Armand euh, et, et fiers là, on est fier d'être là, c'est vrai qu'on est aussi à l'époque où on peut des torse nus, aujourd'hui ça se fait plus beaucoup, on est tous en, en t-shirt, quand on a enfin, qu'on fait un par on est moins, moins torse nus, mais, mais on se présente et on est, euh, on est heureux de, de cette manière-là. Euh, Marcel Reiss, euh, qui était une grande, grande, grande figure euh, de, de l'art à Nice à cette époque-là, euh, a bien sûr fait des études de lettres avant de devenir un artiste, mais il a aussi été euh, champion de course à pied. Et on est dans, dans un monde qui n'est pas vraiment celui de Paris, où on va euh, boire des courses voir le soir, dans des caves pour écouter de la musique, euh, faire du jazz, voir Maurice Vian. Euh, euh, là, l'idée, c'est plus d'être à la plage. Alors, euh, à tel point que quand il y a des gens, on va passer au slide suivant, euh, quand il y a des gens, même très connus à Paris, euh, qui viennent passer des vacances dans le, dans le sud, insiste pour le slide suivant, moi, oui. euh, ah. quand ils voient des gens comme Ferrero, ils doivent être entraînés en disant euh, j'en ai, ai besoin. Donc là, la photo, vous voyez, très surprenante que vous voyez ici, c'est Charles Traîné en 62, qui à l'époque a 49 ans, il commence un petit peu à se ramollir, quand il voit Ferrero travailler, faire ses photos, post comme il est, il demande de, de l'entraîner. Euh, Originalement, la, la communication, la conférence que je fais ce soir était prévue pour être faite un peu plus tôt et l'exposition le, étant en, encore ouverte. On n'imaginait pas le, le confinement. Vous auriez pu, dans l'exposition, voir un film de Chartrenais faire de l'haltérophilie sous la conduite euh, de Jean Ferrero. Sur, sur la photo que vous avez là... Euh, pas celle où, où Charles Trenet est debout, mais celle où il est de côté. Au marqueur, sur son bras, il a marqué euh, à Ferrero en toute sympathie et avec les compliments de M. Musc. On voit également dans le bras, le bras de, de Charles Trenet qu'il a un tatouage, une, une étoile. Le bon, couvert Charles Trenet a, a, a fait de la muscu En son temps, vous voyez, dans les années 60, c'est rarissime. Aujourd'hui, je veux dire, beaucoup de gens font de la muscu. Surtout nos avatars. Euh, et à l'époque, c'était très rare d'être tatoué encore plus. Voilà, donc quand on est à Paris, on vit la nuit, quand on est ici, on vient, on prend du soleil, on se fait bronzer euh, et on fait du sport. À tel point que les gens passent au slide suivant. là c'est encore plus étonnant. Lui, il n'a pas travaillé euh, avec Jean. Et euh, vous êtes sur la slide qui va arriver, vous verrez, ah, ça ne vient pas le slide. Je ne sais pas si on m'entend ou si on m'entend pas. Vous m'entendez Oui, non, mais moi j'ai un petit problème pour les slides, j'ai du mal à cliquer. Voilà, ça y est. Ah, voilà. Est voilà. Donc, donc, donc, est alors, voilà. Donc là, on voit, par exemple, Picasso à Valoris. Picasso qui vit euh, au sud. Hein, euh, là, il a 72 ans. Vous voyez quand même comme euh, les abdos qu'il a, 72 palais. On, on est, à l'époque, on vit torse nu, on est dehors et... Euh, et, et ce corps est très important. Ce corps, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que, que, que Ferrero, avant de devenir collectionneur, a euh, été altérophile, que devenu altérophile, Comme il était barraqué, euh, il a été un des tout premiers modèles nus à l'école des beaux-arts, et que c'est en, en étant modèle nu euh, qu'il a rencontré euh, d'autres artistes, il a découvert les moulages en plâtre d'après euh, l'antique, donc, il a découvert des poses qui lui ont permis de réaliser des photos d'hommes nus dont on, on parlera par, par la suite. Euh, Moya, qui nous accueille ce soir également, vous connaissez euh, pour la tard que l'avatar. Euh, Moya a été également modèle nu euh, aux, aux déco à Nice. Il est peu, bon. mais c'est une réalité. Donc on est sur cette histoire de corps. Euh, mais qui correspondent également à une époque. On va passer au slide suivant. Euh, alors, on, on connaît cette importance du corps dans les années 30 avec euh, l'idéologie d'une renaissance de la race, euh, les, euh, les Allemands, euh, euh, un peu partout dans toutes nos provinces. Vous voyez, j'habite à, à Marseille, à côté de nous, on a encore, Arles, chaque année, élu, élu la reine d'armes, la plus belle femme d'armes euh, euh, représentative de la beauté, de la pureté de, euh, de, de, no, de notre race, entre guillemets, race à chaque fois bien sûr. Hein. Euh, euh, bon, ce sont les termes qu'on utilise encore à l'époque. Et toute l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, donc en, en, en rigolant un peu, on a euh, la mauvaise hygiène, vous voyez là sur le, le tableau derrière moi. Euh, avec ce côté d'artiste euh, plutôt parisien qui va euh, boire un peu trop, fumer un peu trop, euh, mal dormir à Paris, et euh, l'artiste du Sud euh, qui lui a une bonne hygiène, une bonne santé intellectuelle, une régénération du sang, une respiration profonde, une digestion normale. Euh, et et, et tout, toute cette époque euh, est très imprégnée du, euh, de l'importance du cœur, du corps. Euh, on, on croit souvent que le, le body summer est une invention récente. Euh, alors oui, le travail en salle pour, pour nous est une invention pratiquement récente, mais l'importance du, du corps, du corps en bonne santé euh, pour tout le monde euh, est largement imposée dans cette époque, à cette époque-là. Euh, alors, on va passer au slide suivant pour vous dire que, que il s'agit pas de faire des généralités. On doit être costaud, mais tout le monde n'est pas très costaud. Et sur le côté, vous avez euh, César, évidemment, qui lui a été euh, réformé euh, du service militaire parce qu'il n'était pas suffisamment costaud. Et déjà qu'il n'était pas grand, mais il n'était pas spécialement costaud. Là, on le voit jouer de, de, de, de ce corps particulier. Sur la droite, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, on, on a Ben Vautier. C'est très improbable. Ben Vautier, à l'époque, a 31 ans. On voit ses, ses grandes jambes toutes maigres, ses petits bras tout maigres. Euh, euh, et c'est lui. Et puis évidemment Jean, on est dans l'époque du torse nu. Jean est en, en short moulant euh, avec les abdos, les pectoraux. Euh, voyons, il est là, il est vert. même longtemps, oui, dans, dans dans cette idéologie de ou de, de, de, de, de, cette cette cette pratique de l'époque, on va passer au, au slide suivant. Euh... Il y a le corps, mais il y a également une grande importance à accorder, euh au sexe. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on un artiste gagne de l'argent, il va s'acheter des, des grandes maisons, une, une belle voiture, changer régulièrement de voiture, et euh, également avoir plein d'aventures. Donc on a les artistes, euh, en le disant, sans le dire, achètent tout genre de choses. Vous voyez là sur la gauche, on a des, dans la collection Ferrero euh, Fephallus en ivoire. Euh, de l'art touristique au milieu africain euh, avec un, un phallic -es qui est euh, sur la droite une masse de grande longueur il n'est théoriquement qu'une massue mais dans la forme de euh, euh, douce sur euh, les arrière qu'elle euh, qu porte on passe au slide suivant Donc, je, je, euh, je pense que je m'adresse à vous en, en tous euh, tous comme une, une, un background solide dans l'histoire de l'art hein, je ne vais pas redire sur euh, chacun sur qui est Armand, qui est César qui, si vous le voulez par la suite hein, on pourra rediscuter de tout ça euh, donc là vous avez une pièce d'Armand, euh, une accumulation euh, euh, faite à base de, de jetons de, de casino du casino municipal de, du palais de la Méditerranée euh, il faut bien comprendre qu'après ces privations de la guerre, euh, vous voyez, je reviens sur la question du contexte, après ces privations de la guerre, on a, on a très peu à manger. Euh, on, a, on a pas l'eau chaude le au robinet, on les toilettes sur les paliers, euh, euh, trouver des, des choses correctes à manger, c'est difficile. Euh, le, le, le premier objet, le, le, le, la première volonté, c'est n'est pas de penser à des soucis... Euh, Écolo, ou euh, de frugalité, ou de, on, n'a pas a payé le prix aujourd'hui, hein, avec les euh, questions du, ah, des questions de, oh, du gaspillage. à l'époque, le vrai projet, le vrai projet pour tout le monde que traduisent ces artistes, c'est d'accumuler. Et Armand, ça le fait très, très, très bien avec ses accumulations. Euh, et là, dans ben, les choses qu'on, a envie d'accumuler, il y a les jetons de casino. Oh, euh, wow. c'est quand on gagne trop de pognon. On est prêt à en perdre plein et euh, on veut en gagner le maximum. Vous Voyez, on n'est pas dans une posture de à l'avant-gogue d'artistes et maudits. Euh, là on est quasiment euh, dans une posture de qu qui fait sourire de presque de, de, de rappeurs, avoir des grosses chaînes en or, des grosses bagnoles euh, et, euh, et des nanas grossins. Voilà, c'est ce que c'est cette œuvre, voilà, avec cette accumulation de, de quasi de chips le, le, le dit assez clairement. On, est les... on va passer au slide suivant qui est lui rejoint les deux. Euh, là, c'est une petite accumulation en faite avec des avec des jouets, en euh, l'occurrence, de chapeau. De... C'est une œuvre réalisée par Armand. On dit tiens, c'est euh... moi qui ai inventé le titre, hein. Ken Andis Barbies. Euh, on dit tiens, c'est mignon, c'est euh... pas de petites poupées Barbie. Mais en fait, ce qu'on voit euh, c'est qu'il y a un mec torse nu avec plein de... plein de nanas à poil autour. Un, un vrai fantasme, un vrai. Euh... Vous voyez, on n'est pas artiste pour euh, repeindre un jour la chapelle Sixtine. Les nanas, elles sont, elles sont à poil, elles sont dans tous les sens. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. On a l'impression d'être sur une couverture de disque de, de bonheur. Vous voyez, c'est euh, ce gars qui est là, il lave les bras, il a un grand sourire, il est musclé, il est bronzé. Euh, et il euh, est dans tous les sens. Euh, lui. C'est le rêve de toute une époque. Alors, ce, ce rêve, de, le rêve de cette époque-là, euh, j'avais toute une trame, je la perds un petit peu, mais c'est pas grave, je suis les, les slides et ça me permet de vous raconter les, euh, les choses au fur et à mesure. Il euh, euh, faut comprendre que la génération d'avant, par exemple à Nice, enfin dans le sud de la France, on est sur les grands euh, Matisse. Euh, la fin, de, cette fin de d'art moderne, il ne sait pas encore qu'elle est, qu est sur une fin. Euh, Matisse, Picasso, on s'inscrit encore dans l'histoire de l'art. Euh, et tout cet art est euh, de vent de Picasso, du vent de Matisse. Dans les plus grands musées, euh, on parle avec un immense respect à M. Picasso. Personne, quasiment, n'accède à, à Matisse. Euh, euh, ils sont dans leur dans leur tour d'ivoire, ce sont des artistes, des monstres sacrés, réellement. Et puis, il y a toute cette génération qui, qui existe ici, qui existe aussi euh, outre-Atlantique. il y a une phrase que j'aime beaucoup de, de, de, de Keith Haring, qui dit que, de Kiss Haring, à cette époque-là, qui dit que le monde de l'art, avec son côté élitiste, nous ennuyait terriblement. Il y a une petite phrase que j'avais par ailleurs là, sur Keith Haring, qui va sans doute apparaître sur le, le, le, le, le chat, Uh, uh, Disant, it has become increasingly clear to me that art is not an elitist activity reserved for the appreciation of a few, but for everyone. In the end, toward which I will continue to work. C'est le. le, le, le. Enfin, cest dire que d'un côté, on est sur ce côté, en l'occurrence, sexuel, genre pour, apparemment elle est moins genre si je peux dire pour Ksarine euh, et, et euh, euh, au-delà de la question euh, du contact et des rapports sexuels il euh, y a cette idée de faire des œuvres avec, avec rien on n'est plus là le, on est très loin de Praxitèle il s'agit plus de, de magnifier la stature grecque on travaille avec des poupées en plastique euh, et on fait de l'art avec il n'y a aucun souci avec ça D'autres artistes dans, dans la même époque, euh, comme euh, Armand, euh, va réaliser des, par ailleurs des colères. C'est-à-dire qu'on est très énervé contre l'ancienne culture. Armand va découper des violoncelles, il va massacrer des pianos, euh, toute la belle culture musicale classique. raison raisons peut-être psychanalytiques, mais ça, c'est n'est pas l'objet. Il, il est détruit. Armand, euh, euh, César, compresse des, des, des voitures on va écraser des putains de bagnoles. Euh, on est, à la fois, on désire avoir des très grandes voitures, des très grandes maisons, plein de jolies filles, et en même temps, on déteste ça. On est dans, dans cette ambivalence. Et dans cette ambivalence, vous voyez, euh, César lui-même, dans une partie de sa vie, il compresse des bidons, il compresse des voitures, il compresse des motos, et aussi il réalise des expansions. On est dans un mouvement de, de respiration On écrase, on élargit. Euh, on a un tout un monde ancien à, à revoir, à, à, à, à remodeler entièrement. On peut passer sur le slide suivant. Voilà. et même sur le suivant, là on est. On peut-être sur celui-ci en arrière, on, on fait un de plus. Voilà, donc là on est sur une œuvre importante de enfin, importante dans le témoignage de l'époque de Marcel Reiss, donc tout début des années 60. Donc, voyez, une des phrases connues de, de Marcel Reis, c'est que les prises uniques, supermarkets, are museum of modern art. Je répète, hein, supermarkets, are museum of modern art. Et euh, là, si on peut trouver, euh, Patrick, pour le chat, euh, la petite citation assez longue que j'ai faite de Marcel Reiss en 67 sur ce, tout ce qu'on trouve dans les, dans les prises uniques où il dit que dans les prises uniques, on trouve des milliers de couleurs, des milliers de formes, la multitude extravagante des tissus, des textures, des matières, des formats, des couleurs, des objets mystérieux. C'est Marcel qui, qui parle. Ce que je trouve merveilleux, c'est que tous les objets semblent vivre d'une vie mystérieuse, inaltérable, et sur laquelle le temps, la vie et le monde n'ont pas de prise. Tous les objets vivront éternellement. Nous, on a l'impression qu'on ne mourra jamais, qu'on sera toujours heureux. Alors, on, on, on retient l'idée que euh, cette, euh, ce début de la société de consommation n'est pas encore détestable. Il, est, euh, il fait envie, c'est vachement bien. On repasse sur la, la slide suivante, s'il te plaît. Euh, euh, voilà, donc avec une, une œuvre très connue de, oui. de Marcel Rice, qui est Rice Beach, commencée en 1962, retouchée en, en 2007, avec ses photos, c'est pas bon, c'est ces représentations de, de femmes à la plage, euh, du sable, des petits, des bouées, des canards, des dauphins, un euh, jukebox avec ses néons. On rêve que la vie se passe à la plage, avec de la musique, avec des petits ballons tout légers. Quand on voit tout ça, quand, quand on voit tout ça, on se dit que c'était même pas la peine que euh, pour faire simple hein, que Jeff se savante quoi que ce soit, euh, Rice avait déjà largement tout et très très bien dit. On va... Du coup, on avance encore sur le slide oh, suivant. Voilà. Alors, euh, ici d'ailleurs on en a parlé quand j'ai fait une première présentation des slides, de, euh, chez vu <rire> hier, avec, euh... qu'est-ce que c'est que cette chèvre là <rire> Il y a une chèvre qui... que j'entends brailler dans mes oreilles. Euh, donc le, le célèbre galériste euh, Tony Shafrazi, euh, avant d'être galériste a eu une part de sa vie euh, en tant que connu par sa vie, en tant qu'artiste que il s'est fait connaître pour avoir euh, vandalisé euh, le vandalisé entre guillemets euh, euh, Guernica en écrivant dessus kill Lies or Tuer. Euh, euh, euh, tuer tous les mensonges, il faut, faut en finir avec les mensonges. Vous qui a été une œuvre créée pour dénoncer les horreurs de la guerre, finit dans un musée. Elle est, euh, elle est triste, on la regarde respectueusement. Et euh, de Kinsharing à Marcel Reiss, Ben, César, euh, pour la partie française, et, et toute, toute l'école de l'IS de, de, de, de nice et des de nouveaux réalistes, euh, veulent en finir avec cet art institutionnel, cet art réservé au musée, et euh, euh, qui doit passer par le, le filtre des, des conservateurs et être regardé par, avec un respect immense dans les musées, sans qu'on touche rien, sans qu'on fasse rien de bruit, sans, sans qu'on ne fasse aucun bruit. Euh, C'est euh, un, un mouvement général des états unis jusqu'à Nice, là je parle plus, plus de Nice hein, que, de, que, de, que de Paris, euh, qui, qui veut euh, réinsuffler beaucoup de, de liberté. Et toute cette liberté, on la, on la voit dans la, la, la collecte qu'a qu réalisée Jean Ferrero tout au long de sa vie qui a constitué sa collection. Sa collection, en, en fait, euh, telle qu'on l'a présentée au musée Bacéda, telle qu'elle est présentée euh, euh, au artistique, c'est toute une série de time capsules, les unes après les autres, qui permet de retracer cette, cette période où on est passé de, de Picasso, un peu comme un vieux con, on ne dire, pas Picasso lui-même, mais ses œuvres. Maintenant, il faut arrêter Picasso, en 1974, il, vient de il est mort deux ou trois ans plus tôt, maintenant plus tôt, je ne sais plus, enfin, il vient de mourir, alors il faut en finir, il faut euh... Pour que les œuvres tra tra tra traitent de la modernité, euh... soient pleines d'une énergie contemporaine. Euh, on est déjà, avec notamment ce type d'œuvres, euh, sur une forme de... de disrespect. On est en 1974, trois ans avant l'invention des punks, mais on les voit déjà arriver. Pour un ethnologue, euh, j'ai déjà un peu dit tout à l'heure, c'est moins l'individu ou ici l'artiste qui compte que le groupe auquel il se rattache, son ethnie, son environnement culturel, le moment où il est historique où, où, où il agit. Euh, ce qui est important, c'est le contexte en général. Contextualiser, le, le, le, le dictionnaire le, le dit très clairement c'est de mettre en relation une action, un fait, avec les circonstances historiques, sociales, artistiques, dans lesquelles ils se sont produits. Donc, puisque je vous ai promis, c'était le titre, de vous parler de l'ethnologie, de l'art, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour, pour préparer cette exposition. Euh, on, on va peut-être peut aller sur le slide suivant, je ne sais plus où j'en suis à force de suivre un petit peu tout ça. Euh, oui, ce, ce film de, de Disrespect. Voilà, on va passer aussi, vous voyez, euh, sur ces, une œuvre ici, euh, qui est une légion d'honneur attribuée euh, à, à Armand. Euh, la légion d'honneur pour nos amis étrangers, c'est la plus haute distinction, la, la, plus, la médaille la plus, la plus élevée qu'on puisse avoir en France. Legion of Honor. La première fois qu'on la propose à Armand, Armand vit depuis quelques années à New York. Il est déjà marié avec Coris, qui est noir. Euh, Armand euh, donne une part de son temps, une part de son argent euh, au mouvement des Black Panthers. Ce qui lui aura toutes sortes de déboires, mais ça en, en, c'est encore un autre sujet. Il est un artiste connu en France, connu aux états unis Et en France, on lui propose la Légion d'honneur. Et lui, ce euh, sort de côté... Euh, il est encore tout jeune de ce côté anard. pas. Et que, que c'est une c'est vieux, c'est des trucs d'une autre époque. et, et Les jours dhonneur qu'on qu lui a déjà acheté, en sachant qu'il qu allait accepter d'être décoré, il la noie dans de la résine, polyester. Bon, quelques années après, euh, Armand, quand on lui proposera une deuxième fois, euh, acceptera la hum, euh, On va passer au slide suivant encore. Vous voyez là, euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de cette nécessité de régénération. On connaît les, les colères, euh, les hunger euh, de euh, Armand, euh, qui, qui détruit toutes sortes d'instruments, principalement des, des, des violons, des violoncelles, des contrebasses et quelques pitots. Et puis pour rentrer, vous voyez, dans, cette, euh, euh, dans ce qui fait euh, concrètement euh, l'art euh, ici, avant de parler de, de cette pièce en particulier, je vais vous expliquer. Pour, pour, pour préparer l'exposition, la façon dont j'ai procédé, euh, c'est j'ai regardé l'ensemble des œuvres que Ferrero avait à, à, à disposition et j'ai com commencé par sélectionner celles qui me semblaient les plus intéressantes. Celle-ci est bien, celle-ci pas terrible, celle-ci... Bon, je fais un premier tri. Dans un deuxième temps, pour chacune des œuvres retenues, j'ai exploré euh, le jeu entre les artistes dont chaque œuvre est... Euh, est-il témoignage euh, entre les artistes ou entre l'artiste et Jean Mais Jean euh, étant pour une partie un marchand, un galeriste, pour une partie aussi réellement un artiste. Vous voyez là, euh, c'est une histoire euh, familiale avec un, un accordéon qui valait très très cher que le père de Jean Ferrero avait acheté, euh, en achetant cet accordéon quand eux étaient encore assez jeunes. Euh, il n'achetait pas d'autre chose pour la famille, il en jouait assez mal, il jouait du diatonique, mais mal du, de l'accordéon euh, en grand, et euh, Jean avait un peu de rancœur contre cette histoire de l'accordéon, et un jour il a demandé euh, à Armand, alors que le père était toujours vivant, il y a un petit deal avec le père, de détruire l'accordéon euh, pour en faire une œuvre d'art. Donc là, euh, on voit Armand en train de travailler, en train de casser l'accordéon à coup de masse, après de les réinstaller pour, pour faire une œuvre. Et pour l'anecdote, je suis anthropologue, je m'occupe de, de, de, de, de chacune des histoires, des histoires de chacune des pièces. Voyant, vous au milieu de la pièce, il y a marqué Cavagnolo, qui est une marque très, très importante, très connue en Europe et dans le monde de l'accordéon. Donc je voulais savoir de quel modèle il s'agissait. J'ai appelé le directeur de la compagnie Cavagnolo pour qu'il m'explique de quel modèle il s'agissait. Et monsieur me dit, ah, quel est le savoir a fait ça. C'est dégueulasse. Et puis, après, il me dit « Mais je pourrais pas le réparer. » Et je, ma réponse a été bah, « Une œuvre d'art, vous savez, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que quand c'était simplement à en tout entier. Enfin, » Ça, c'est juste pour voilà, la, la petite anecdote. Donc, je reviens sur l'idée que euh, pour penser un parcours euh, depuis la méthode ethnographique, après avoir sélectionné des œuvres, j'ai exploré et j'ai travaillé euh, principalement les œuvres qui avaient une histoire euh, chargée euh, dans le rapport entre artistes ou entre artistes euh, et marchands, marchands dans le cas de Féro, je vous l'ai dit, étant très proche de celui de l'artiste, à tout point de vue. On passe au slide suivant. Et donc sur le slide suivant, là aussi je vous raconte une petite histoire, je vous parlais de, de pièces qui sont chargées. Euh, c'est donc une compression de, de, de bidon, compression of barrels, euh, co par César et par Ben. Quand on connaît pas l'histoire, on se dit tiens, ils ont fait une œuvre ensemble, c'est sympa. Ce n'est pas ça du tout l'histoire. L'histoire, c'est que César euh, récupérait euh, du métal pressé dans une case sur les hauteurs de Nice et choisissait celle qui était digne d'être des œuvres et les ramenait, puis les autres, il les laissait sur place. Ben euh, savait, Ben vivait à Nice, alors que César, euh, qui est à Marseillais, vivait entre Paris et Nice, euh, savait où, où ça se passait et passe un jour récupérer euh, l'impression, la ramène et, et écrit un texte dessus. Alors sur, sur ce texte, euh, euh, Ben écrit, vous pouvez le voir sur la partie gauche de, de la photographie, je vais vous le dire en anglais, les autres en français vous pouvez le lire, en anglais c'est « This is not a César, but a meaning writing that says, if everything is art, then, I will be so sorry if my work was destroyed. » Et il signe. Il date et il signe. Quand César apprend que Ben a fait ça, il est furieux. Il débarque chez, chez, chez Ben et dit « Qu'est-ce que c'est que ça Les compressions, c'est moi, c'est mon système. »« Je ne touche pas à ça. » La réponse de Ben... C'est une compression que tu n'as pas voulu. Une compression, il y en a plein, il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Tu n'en as pas voulu, tu l'as laissé. Elle est donc à tout le monde. Et moi, j'écris dessus, cette œuvre, c'est un ben. Évidemment, ils s'engueulent tous les deux. Ils ont beaucoup de mal. Et finalement, comme ils se connaissent et qu'il y a Ferrero qui est au milieu, etc., ils se calment et ils décident qu'ils vont co-signer l'œuvre. Donc, il y a une signature de César dans un coin que je n'ai pas pris en photo, mais qui, je vous assure qu'elle est vraiment là. Et Ben finit par concéder, il écrit sur, le, sur cette compression Ben est jalous. des autres. Ben is jealous of others. Et il écrit également sur une autre partie Il faut rendre à César ce qui appartient à César. to César the things that are Caesar's. On va passer à la pièce suivante, à la slide suivante. C'est celle-ci la slide suivante Ah oui. Euh, oui, le temps pas, je voulais vous raconter d'autres anecdotes que je vais filer un petit peu en vous expliquant que on euh, a fait exploser des voitures, des voitures triomphes, et que euh, Donc on a, on a les pièces, on a les films, des explosions, euh, et que, euh, comme pour l'accordéon, l'accordéon était dans la famille de César, que euh, saint des Triomphe, c'était des, des voitures qui fonctionnaient et qui appartenaient à Ferrero. Et quand, euh, César, quand euh, Armand a l'idée, il faut comprendre que Armand à l'époque dit « Ouais, mais tu vois, César, il compresse, c'est un peu facile. On a une maîtrise du truc quand on compresse. Moi, je vais faire exploser. Ça va être encore plus fort. Et euh, passe-moi ta passe triomphe, on va la faire péter. Et faire, euh, « Pas ma triomphe, euh, c'est un piège à fille machin, mais elle est décapotable. Pas ma triomphe, je ne veux pas. Allez, allez, passe-moi ta triomphe. » Donc, il faut exploser la triomphe dans une carrière. Euh, mais comme il ne contrôle pas la charge de dynamite, c'est une catastrophe, la bagnole se répand en morceaux et inutilisable comme œuvre d'art. Il n'y a, a pas un collectionneur qui va l'acheter, il n'y a pas un musée qui va la présenter. Et donc, après réflexion, Armand retourne voir Jean, et lui dit, euh, j'ai une idée, on enfin, aurait dû mettre du sable dessus pour contrôler l'explosion de la bagnole. Euh, si on avait su, ça aurait été mieux. Euh, j'ai une idée, Jean, passe-moi ta deuxième triomphe. Alors Jean, non, non, tu m'as pété la première. Non, non, non, non, non. Et euh, donc, Armand insiste, ils sont copains, et euh, Armand obtient gain de cause, et donc ils font exploser une deuxième voiture de champ pour en euh, faire une œuvre qui existe toujours. Et, euh, si, mais il faut, ce qu'il faut retenir de l'histoire, à part le, le côté trépotage et le côté euh, risque financier énorme, et faire exploser une voiture de collection, euh, pas de collection, deux belles voitures, euh, l'artiste qui investit l'argent au départ. Jean. Et puis d'autres, d'autres phrases, ça va beaucoup plus loin, comme sur les photos que vous voyez ici. Euh, là, à l'époque, euh, Jean, euh, chez un brocanteur, euh, achète en Bourgogne, achète euh, un Christ. Il manque les bras. Il n'y a plus les bras sur euh, le corps du Christ. Et euh, donc, évidemment, ça vaut moins cher que quand il y a les bras que quand, euh, un, un, un, quand il est crucifié. Et il le ramène. Et comme il est ami avec Armand, il connaît très bien les, les, les fétiches à clous. Euh, qu'on appelle, les ethnologues qu'appellent les minkies euh, et les naïf fétiches, euh, et ils décident que euh, on va transformer, ils proposent à Clotchili de transformer euh, le Christ en fétiche à clou. En, en passant de cette idée simple que les, les blagues, ils sont là, ils sont là, ils sont là les chrétiens qui, qui font des prières devant une statue en bois, en fait c'est des idolâtres, mais ils, ils, aussi, nous aussi, les chrétiens ont pris devant des des fétiches en bois. Et donc, bah, ils vous poussent le bouchon un peu loin et euh, on va bourrer le Christ de clous comme les, les, les fétiches à clous, les nails fétiches euh, africains. Euh, alors, il y a des gens qui pourront penser que c'est un sacrilège terrible euh, de mettre des clous comme ça. Une euh, de mes réponses, c'est que c'est vrai que le, le modèle original du Christ crucifié n'a que trois clous. Voilà. On passe de trois clous beaucoup plus. Bon le Christ original, il a déjà vécu. Euh, après on va passer à, le, à, la, à la slide suivante, j'ai bientôt fini, je rassure ceux qui sont fatigués par mon blabla. J'espère que personne n'est parti. Donc slide suivant. Voilà, euh, pour je reviens sur l'histoire de Stagg, c'est sur l'histoire de l'art, c'est tout, c'est n'importe quoi. et euh, euh, Voilà donc à la, en, 1900, en 1966, euh, euh, on est sur la côte, il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Gunter Sachs, qui est l'héritier de la, la famille euh, Opel, c'est le petit-fils du fondateur d'Opel, grandson of the Opel Company's founder, Gunter Sachs, euh, il est financé avec Brigitte Bardot, il va l'épouser, et comme euh, il collectionne déjà de là, il va voir César, il fait, César, moule-moi euh, j'ai une super bite, moule-moi la bon, je vous passe toute l'histoire, parce que l'histoire est assez terrible, assez euh, redoutable, euh, telle tel qu qu'elle a pu être vécue entre garçons euh, à l'époque dans les années 60. Donc, Gunther Sachs arrive à se faire mouiller le sexe avec du plâtre, etc., par César, par César lui-même. Vous voyez, euh, César Baldacchini, le, le, le, le célèbre sculpteur. Et, et, et trois mois après, euh, Gunther Sachs va épouser Brigitte Bardot, et qu'il' la. la la, la plus belle femme du monde à l'époque, reconnue en tant que telle. Et euh, donc pendant un temps, ils ne peuvent pas sortir le, le, le, le moulage de sexe pour en faire quoi que ce soit. Et finalement, euh, une dizaine d'années plus tard, douze ans plus tard, euh, le sexe est reproduit. Euh, le moulage original euh, permet de reproduire le sexe en plusieurs exemplaires et du produire ce plat euh, auprès des Valsoani, qui sont une. une, une un des, un des fondeurs officiels les plus les plus remarquables de, de César. Donc une œuvre qui est évidemment toujours euh, difficile à montrer. Voilà. Donc euh, après je ne comprends pas très aussi ceux qui auraient eu le temps de voir l'exposition euh, avant qu'elle soit démontée auraient euh, vu l'astuce pour y arriver. On va passer au dernier slide. Voilà, là on voit César en train de manger dans la rue d'Andis, avec une petite table dressée, dans le film il y a Ben, Ben. Ben, excusez-moi, oui, Ben, Ben, Ben. Oui, c'est tout à fait Ben, Voilà. je suis désolé. Donc Ben en train de manger dans la rue à Nice, a un serveur qui lui met une bière, qui lui met son plat, on le voit manger. Sur Jean Ferrero qui filme, c'est Jean Ferrero, bien sûr qui paye la du... Euh, du restaurant aussi. Euh, oui, c'est une œuvre de Ben, euh, puisque, puisque c'est Ben qui la réalise, mais c'est euh, quand même Jean Ferreiro qui filme. C'est le seul témoignage qu'on a de, de ce happening. Est... Mm -hmm. On est sur une œuvre qui est aujourd'hui de cette manière euh, euh, euh, coproduite. Voilà. Le, le titre que vous voyez en dessous, Ben on the Way to Glory, euh, mm -hmm. euh, un titre non officiel qui relève d'une private joke entre Eric et Léon. Et moi, voilà. Euh, et au final, donc vous voyez, des, des, tout l'ensemble de ces artistes, ceux qui vont faire exploser des voitures, ceux qui vont faire euh, euh, des trucs avec des poupées Barbie, un Ken, euh, euh, et l'autre Ben qui va manger au milieu de la rue, ce qui peut pas tout et n'importe quoi, euh, euh, je trouve que Ben le résume assez bien, on l'a montré dans l'exposition. Ben dit, euh, alors cela euh, Patrick, il faut trouver le, le, le, petit, le, le petit texte, en, en le, le dernier euh, de, en anglais, pour le mettre sur le chat. Ben dit, j'ai une excuse. Et cette excuse, c'est Marcel Duchamp. Alors, moi, je m'arrête juste en seconde pour dire que Marcel Duchamp soit convoqué en tant qu'excuse. Je trouve ça phénoménal. Donc, je reprends. J'ai une excuse, c'est Ben qui parle en 1963 au moment où il fait ça. J'ai une excuse. C'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp a dit « Le porte-bouteille est une œuvre d'art. La pissotière est une œuvre d'art. Dans ces conditions... » Et on n'a pas de texte en anglais sur le chat Alors, dans ces conditions, mes chaussures sont une œuvre d'art. Donc, il y a une e-mail. Donc, on peut, ne on peut pas jeter quoi que ce soit parce que tout est art. Donc, je me suis classé moi-même comme quelqu'un qui s'intéressait à l'art. Contemporain, qui s'intéressait au nouveau, qui considérait que tout est tard, et qui ne jetaient rien, et qui aimait l'humour. Donc, j'ai essayé de faire rire. Et ma conclusion, c'est que moi aussi j'ai essayé de vous faire sourire. Alors, je vous remercie, euh, je suis resté à peu près dans les clous, je m'étais dit une heure, et... Donc comme, euh, comme si on était pour de vrai ensemble, euh, vous pouvez me poser toutes sortes de questions ou réagir, me dire que c'était n'importe quoi. Euh, Donc pour poser des questions, euh, on peut ouvrir le, la Voice, bien sûr, pour poser les questions. Et évidemment, je ne vous ai pas parlé de, de Moya parce qu'il est là et que et que il y a d'abord il y a une expo Moya qui ouvre euh, euh, in real life euh, dans, dans une dizaine de jours. Euh, qui, est, qui est pour l'instant déjà installé en carton euh, et en caisse de, dans, dans les lieux où sommes et il y a également toujours visible euh, en live et euh, en Second Life euh, dans le musée Masséna et je, je remercie encore mille fois dix mille fois, cent mille fois Patrick Moya qui a réalisé euh, in situ une oeuvre euh, euh, phénoménale Ah, J'entends parler là-bas, mais on ne t'entend pas bien, Eric. Je, on ne t'entend pas bien. Attends, je vais ah, je vais. ah non, d'accord, j'entendais parler. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que quelqu'un une question. Je ne sais pas si tu a une question. Tiens, par exemple, je suis, à, je suis en face de lui avec la caméra. Ah, mais... euh, bonsoir. Euh, non, non, en fait, je suis arrivé à la moitié. Je suis désolé, oh. je travaillé avant. Ah mince. Mais... mais pour répondrai qu'à la moitié de la question. <rire> Alors, euh, bah, je vais poser une moitié de questions. <rire> non, ce serait idiot. Bah, L'exercice, il doit être marrant. J'espère que vous vous êtes amusé à le faire. Ah, bah oui. Ah bah oui. Euh, bien sûr. Bien sûr. Moi, euh, bon, bon, bah, le, le titre de l'exposition, c'est Les ailes et joyeuses. Il y a toute une section qui s'appelait Rire. Et aussi bien avec Jean d'un côté qu'avec Eric de l'autre les Léon euh, qui est dans un coin et qui ne dit rien, on a on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Euh, vous voyez que, que l'exposition soit faite en période de coronavirus ou pas, euh, nous, franchement c'était bien. Là. Alors, pour, pour Céline, elle, je peux répondre à l'oral? Oui, oui, qui, ah oui, ils ne ah, parlent ah, pas forcément, mais... oui, oui, En, en quelle manière, cette conférence, y a-t-il une, une raison particulière Alors, il y a plusieurs raisons. Euh, le, pourquoi aujourd'hui euh, C'est parce qu'aujourd'hui, c'est la nuit européenne des musées, et que le thème de cette nuit européenne des musées, c'est numérique. Donc, très bien compris c'est même le virtuel, en fait, le thème. Le, le virtuel, le virtuel, pardon. Le virtuel, oui. euh, et donc là, euh, Moya comme toujours, en première ligne. Euh... Donc, y... cette expo a été faite, elle a été ouverte pendant près de six mois. Euh, c'est une exposition qui a demandé beaucoup de travail, euh, un an et demi de, de, de, de vrai travail. Il hein. y a un catalogue qui est publié, que vous, vous pouvez laver, allumer la salle pour que tout le monde puisse bien voir les choses et après on va mettre, on va mettre des lumières, on va, on va jeter les sièges, donc tout le monde va, va se lever. Et donc je, je vous conseille de rester parce que DJ Raven va remixer euh, des, euh, les années 50, 60, 70. Et maintenant pour ceux qui veulent suivre la, la soirée, on va pouvoir aller sur euh, YouTube dans 10 minutes à peu près.